10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, and liftoff. Now what is a laboratory in orbit, the International Space Station, and that's the only one to hear good performance on that first stage so far. There's a call out. We're getting the second stage engine turbo pumps ready for their ignition coming up. Now just under eight meters from the International Space Station. The camera's external shortly. Coucou, alors oui je sais, euh, la meuf est dans l'ISS, le bilan carbone n'est pas ouf, euh, je sais, j'avoue, euh, coupable, euh, sorry Greta, à la fois bon, euh, hein, sur Terre euh, c'est pas comme si on passait du bon temps, hein. actuellement c'est quand même euh, bah, de type anxiogène hein, on pourrait dire, mais bon on reste optimiste, début d'année, euh, espoir, espoir, donc bah, bonne année, hein, euh euh, bonne troisième dose, hein. bon, à moins que le pass sanitaire ce ne soit pas trop votre affaire, hein. chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci, et euh, bah, la santé du coup, hein, on espère, euh, au micron, hein, si tu pouvais ne pas être remplacé par euh, ton nouveau variant trop vite, histoire qu'on ne se tape pas une quatrième dose avant Pâques ce hein, serait sympa, euh, et puis bon, ben on va, je pense qu'il vaut mieux éviter de parler des élections, puisque hein, ça donne envie de, de prendre du Xanax, alors qu'en ce moment, on est plutôt normalement sur des chocolats. Bonne année